70 millions d'euros d'immobilier. Un 7 et 7-0 derrière. C'est la somme que mon équipe et moi-même, nous sommes fiers d'avoir fait investir depuis le début de la société. Et je vous en dis plus tout de suite. Bonjour à tous, si vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des opérations immobilières très rentables à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans votre ville. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisqu'on vient de dépasser le seuil symbolique de plus de 70 millions d'euros d'immobilier investi par nos clients. Un grand merci pour votre confiance depuis toutes ces années. C'est un seuil qui est vraiment symbolique. Ça représente énormément d'argent. Merci pour votre confiance que cela représente. Ça fait très très très très plaisir à toute l'équipe qui chaque jour vous accompagne dans la création de valeur dans des opérations immobilières très rentables. Merci également à tous celles et ceux qui suivent cette chaîne puisque pareil, on est parti de zéro comme peut-être vous derrière la caméra qui en immobilier débutez de zéro et vous avez la volonté d'avoir un gros patrimoine immobilier. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes plus de 6500. Ça me fait très plaisir et ça fait très plaisir à l'ensemble de l'équipe qui pousse ce projet depuis le départ en démarrant de zéro. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo. Euh, je vous invite également toujours, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, à commenter pour faire partager votre expérience à l'ensemble de la communauté parce que c'est ce que je voulais vous dire avec ces 70 millions d'euros d'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est un sport d'équipe. Vous devez être accompagné par la meilleure des équipes si vous voulez performer parce que chaque erreur en immobilier coûte beaucoup d'argent. On fait investir beaucoup d'argent, il y a beaucoup de zéros. Quand vous achetez un bien immobilier, c'est des sommes engageantes qui vous engagent, vous et votre famille, sur de nombreuses années, vous ne pouvez pas faire le choix de ne pas être accompagné ou de vous improviser là-dedans parce que chaque erreur va vous coûter beaucoup d'argent. Vous devez être accompagné par la meilleure des équipes, par une équipe de professionnels pour pousser et développer votre patrimoine également plus rapidement parce que c'est le deuxième facteur en immobilier, c'est que le temps, c'est beaucoup d'argent. J'espère que vous avez ce mindset-là pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo parce que c'est une réalité. Plus le temps passe, plus vous vous appauvrissez. Si vous n'investissez pas dans l'immobilier et à l'inverse, si vous investissez, plus le temps passe, plus vous vous enrichissez parce que le temps joue pour vous et vous allez rembourser votre dette et qui paye ses dettes s'enrichit comme dit le dicton et c'est encore plus une réalité dans l'immobilier. Plus vous allez avoir ce mindset et comprendre, plus vous allez pouvoir créer de la valeur en immobilier, augmenter positivement votre dette et en la remboursant, vous allez vous enrichir énormément. On a beaucoup de projets, on avait ce projet bien entendu qu'on mène tous les jours de front de vous accompagner, de vous donner de la valeur, de vous donner des explications pour toutes celles et ceux qui souhaitent progresser en immobilier et voir que d'autres chemins sont possibles, pas uniquement le chemin du salariat où vous monétisez du temps contre de l'argent mais également comment se créer des revenus passifs en immobilier. On a également la volonté puisque c'est plus que d'actualité, on va ouvrir plusieurs villes pour vous accompagner derrière la caméra peut-être vous dans votre ville si vous le souhaitez de manière à ce qu'on puisse accompagner le maximum d'investisseurs débutants intermédiaires expérimentés qui soient tous les jours poussés et renforcer et développer leur patrimoine immobilier pour vraiment développer ce que j'appelle et ce qui est mon concept, un empire immobilier, l'empire immobilier. Chacun a le sien, il n'y a pas de chiffre derrière. Ce qui est important, c'est tout simplement de pouvoir repousser vos limites et d'aller plus loin que ce à quoi vous pouviez prétendre, ce à quoi vous pouviez penser. Et l'immobilier, c'est aujourd'hui le véritable ascenseur social. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire la ville dans laquelle vous souhaitez qu'on soit présent demain avec Investissement Locatif pour vous accompagner, vous et votre famille, dans des opérations immobilières toujours plus rentables. À bientôt, ciao